Toi, Dieu, tu demanderas chaque matin fidèlement. Calme et sourire, tu montreras. Même en cas de désagrément, en ton cœur, tu te rediras. Dieu qui m'aime est toujours présent. Sans cesse, tu t'appliqueras à voir le bon côté des gens. nous sommes toujours dans le temps pascal qui nous invite depuis plusieurs dimanches à vivre de la vie même de Dieu comme ses enfants à demeurer dans l'amour pour vivre pleinement d'être en reçus de la foi. Dimanche dernier, nous, Jésus nous invitait à porter du fruit et à ce que notre fruit demeure et nous venons dans le prolongement de ce temps fort il y a quelques jours de la célébration de la Pentecôte célébrer l'événement de l'Ascension du Seigneur. Le Christ fut enlevé au Ciel, les apôtres sont envoyés dans le monde, mais des avant ils sont en attente. L'attente de la venue de l'Esprit Saint, l'Esprit promis par le Fils et envoyé par le Père, Jésus nous surprend avec un paradoxe. Il dit que nous ne sommes pas de ce monde et demande notre protection. Mais il nous envoie dans le monde. Et l'histoire enseigne que le monde, selon les temps et les lieux, déteste les chrétiens. Les apôtres, avant de partir, s'organisent. Les frères veillent au remplacement de Judas qui a fait défection. Il a trahi le maître. Il faut que sa charge passe à un autre qui deviendra avec eux témoin de la résurrection. Dans nos communautés, dans notre société, il y a plein de postes vacants parce qu'il y a quelqu'un qui a abandonné à un moment ou à un autre. Il y a plein de postes vacants, même dans nos églises, même dans nos communautés, un catéchiste, un guide, un lecteur à remplacer. Comme les frères, demandons au Seigneur qui connaît le cœur de tous les hommes de nous éclairer. Jésus confie à son Père son souci de l'unité de ses disciples. Autour de lui, il avait rassemblé des personnalités très différentes. Car tous étaient appelés à travailler avec lui. Mais qu'allait-il devenir une fois lui, lui le pôle rassembleur, disparu Tous, aussi différents les uns des autres que nous soyons, nous sommes appelés à être un dans le Christ. Je parle ici en ce monde pour qu'ils aient en eux ma joie, dit Jésus. Ce n'est que dans notre unité que nous pouvons trouver la joie. Dans notre monde, on ne regroupe en entre semblables, même race, même niveau social, même choix politique, même religion. L'avenir et la joie sont ailleurs et Jésus ne cesse de rassembler les différences. Comme les apôtres, nous sommes, dans le monde, invités à y rester. Nous sommes envoyés dans le monde, mais appelés à avoir d'autres valeurs de différence que celles en vigueur dans le monde. Garde-les du mauvais, dit Jésus à son Père. Ta parole est vérité. L'apôtre Jean, dans sa première lettre, nous dit, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Jésus n'a pas lancé de grandes idées, un grand un plan d'action, un style de vie, ni même une morale ou une sagesse. Et puis, débrouillez-vous. Non, Jésus a pris dans son rayonnement spirituel, dans son esprit, dans sa prière, ceux qu'il a choisi. C'est le sens des conclusions de nos prières liturgiques. Nous allons à Dieu dans et par le mouvement du Christ Jésus, notre Seigneur. Ses et frères bien-aimés des dieux, le Christ nous envoie dans le monde pour être à la suite des apôtres, les témoins de sa parole. Prions aujourd'hui pour qu'une nouvelle Pentecôte se lève sur l'Église par la multiplication de ses apôtres et par la croissance de la charité dans le monde pour toi sûrement chaque jour que Dieu fera à tout scrupuleusement ainsi tu observeras que la joie est tes commandements